Hashtag Production Game et j'espère que vous allez bien. Les potes en tout cas, ça va comme d'habitude. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la troisième vidéo de ma chaîne YouTube que j'ai pu faire. Donc je vous demande un maximum de pouces bleus. Si vous allez kiffer, si vous allez aimer ça, on va voir ça plus tard. Donc on va commencer sur single player. Et plus tard, on va vous dire de vous abonner, de vous abonner etc. Mais voilà. On va cliquer tout simplement sur désert. Comme ça, on va faire la partie sur le désert. On va faire euh, l'automobile. Euh, comme dire, on va rouler sur le désert. Et le niveau 1. On va voir si on pourrait faire notre meilleur record. Ok, je vais bouger, je vais bouger Ok, et ça ici Ok, c'est bon, j'ai compris Parce que euh, le jeu, il a été installé depuis Oh là là là, là là, c'est chaud, c'est chaud C'est chaud, c'est chaud Non, non, non, non, non What Ouais, bien joué mon pote hein. Je ne savais pas que j'étais si fort Que cette manière, bon, attends doucement Oh oui, oui, non, non, non Mais comment je suis bête Mais pourquoi j'ai fait comme ça, ah, bon bref Comme ça, comme ça, non, non, non. En fait, j'ai pas, pas forcément compris. Bon, bref, je fais tout simplement comme ça. Mais non, mais c'est bête. Ce jeu, ah, voilà, non, c'est bon. Je vais continuer tout simplement dans la route. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et je vais aller dans la ligne d'arrivée. Waouh um, Euh. Deux, un a... Ouais, ok. Next levels. On, on, nous sommes dans le niveau 3. Ok, on va voir. Bonne chance. Euh. Um, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, bref, non, non, non, je vais je me casser. Je savais que j'allais me casser. Bon, je me casse d'ici. Je vais aller faire loin ma course. Non, non, non, non, non. Là, je perds. Là, je perds. C'est un grave problème. Les gars, mais c'est un grave problème. Non, non, non, j'ai en tout défoncer. Je vais tout défoncé d'une manière... Non, non, non, non, non, non. J'ai en train de perdre. J'ai en de perdre. J'ai en train de perdre. Là, je pense deux étoiles. Ça se voit. des qui à des kilomètres, mais non, mais ça fait plus qu'une un, qu étoile les gars, qu'une étoile euh, Attendez les gars, je vais foncer dans 1, 2 et 3 Voilà, c'est ça le max de rouler avec une moto C'est le max, c'est le max Oui comment j'allais tomber les potes hey, Mais comment ça se fait, je mérite même pas une étoile, je mérite même 5 étoiles Je regarde en fait le max c'est 3 Il n'y a pas de 5, de 1 What Non, non, non Je savais avec j'allais m'exploser tellement que je suis passé dans une vitesse maximum. Bon, bref, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, Ah, là, je suis, suis passé entre les deux barreaux. Là, c'est vraiment peur. Donc, les, les gars, je euh, j'essaie de, de gagner pour aller au niveau 5, les gars. Euh, mais voilà, c'est bon, je le sais. Ah ouais, ah ouais j'ai carrément oublié de, de, de, voilà, de, de bouger le téléphone. Donc, 1, 2 et 3, bonne chance était... Ah si si si si si si si si non je vais non à non non cause non, eux. Vas-y, vas-y faire si si si si si si je si si si si si si si si je si si étoile Je je si si si si si si si si si si si new game Random euh, C'est quoi ça Ah ouais, il faut jouer euh, truc. Donc il y a 3, 1, 2 et 3. On est trois non, non, non, il va me défoncer. Je savais qu'il allait me défoncer. J'ai encore deux chances. Mais pourquoi il y a l'invisible Ah, j'ai en train de me casser ici, moi. C'est quoi ce jeu qui qui fait saouler Vraiment, je vraiment pas sérieux. pam euh, déjà, il a un point. C'est qui moi Ah, ouais, non, j'ai rien dit. C'est pour les, les verts, c'est moi. Donc, les gars, hein, le... la vidéo va commencer à se terminer. Euh, donc, euh, je vous demande, euh, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour ne rater aucune vidéo de gamer Parce que ceux qui aiment bien beaucoup les gamers, tout ce qu'ils aiment, euh, voilà, tout ce qu'ils aiment cela là ben, je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus. Et justement, dans les commentaires, mettez un maximum de pouces bleus. Si vous avez kiffé, si vous connaissez ce jeu, si vous l'aimez, vais voir combien de personnes sont ici actifs et les personnes qui ont vraiment kiffé ma chaîne. Donc, encore le dernier truc. Et quand je pars cette partie, c'est tout. Je finis la vidéo. Ah non, les gars, donc euh, au revoir à tous. N'hésitez pas à partager dans les réseaux sociaux. Donc, je vous dis tout simplement au revoir à tous. Euh, au revoir à toute la production de game euh, numéro 3 il y a 3 barres, quand tu mets 1, 2, 3 ça fait 3 quand tu comptes jusqu'à 3, de 0 à 3 ça fait 3, voilà logique, quand tu mets 0 plus 3 ça fait 3, donc les gars je vous dis tout simplement ciao, au revoir à tous au revoir à la family Tape, au revoir à tous